Je dirais que euh, ce n'est peut-être pas pour rien que dans les, euh, la conception euh, scientifique qu'on euh, euh, considère comme dépassée, voire naïve aujourd'hui des, des anciens, il y avait l'eau, l'air, la terre et le feu. Euh, c'est assez parlant parce que ce sont quand même euh, peut-être pas les ressources au point de vue de la technique de la chimie euh, de base bien sûr mais ce sont quand même en tout cas euh, l'eau, l'air et la terre des ressources euh, de base et peut-être euh, en, en généralisant la, le sens du feu euh, l'énergie aussi qui, euh, qui nous aide quand même beaucoup euh, à vivre, il faut le reconnaître et, et qui, a, qui a changé le destin de l'humanité mais en plus, euh, évidemment, euh, l'air nous environne, il y en a partout, mais on pourrait dire jusqu'à un certain point qu'il qu est aussi euh, constitutif, mais il n'est pas stable dans notre corps, il traverse. Euh, la terre, on n'en a pas, du feu, on n'en a pas, si ce n'est peut-être le feu sacré, j'espère, mais, euh, euh, mais pour le reste, nous sommes de l'eau, pour l'essentiel et, et c'est quand même assez fondamental, ça explique pourquoi euh, dans, dans la protection des ressources euh, avec l'air disons, ça doit se trouver au, au premier plan. Un corps humain il, il est basé sur son utilisation de l'eau, sur la présence de suffisamment d'eau. On sait que un des problèmes euh, majeurs que, que les personnes âgées euh, rencontrent et qui, qui détruit leur santé, c'est qu'ils ne boivent pas assez d'eau. De, et on sait, on sait aussi euh, que euh, l'être humain, pour, euh, ce, pour son hygiène, pour sa, pour sa simple euh, bonne vie, doit d'abord euh, euh, consommer de l'eau, soit pour se nettoyer, soit euh, pour, euh, euh, pour boire euh, et, et, et alimenter son corps. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de philosophiquement essentiel que de se dire, mais l'eau, c'est est extrêmement précieux, est, ça a une valeur, et paradoxalement, ça, vaut, ça coûte pratiquement rien. Ce qu'on paye, euh, comme euh, pour le, le, le mètre cube d'eau euh, qui nous est livré à domicile de, de manière totalement luxueuse depuis un siècle, un siècle et demi en Suisse, c'est ridiculement faible, personne ne sait exactement le prix de sa, de la, de sa facture d'eau, euh, tellement ça joue peu de rôle, même pour les gens modestes. Ça joue un peu plus pour les gens riches qui ont une piscine ou avec des grands jardins à, à, à irriguer. À, mais, c mais comme ils ont assez de moyens, c'est sans importance. Donc pour moi, l'eau, c'est ce paradoxe. C'est une partie de nous-mêmes. C'est peut-être la chose la plus précieuse à laquelle on doit tenir, disons avec l'air, qui d'ailleurs aussi est gratuite. Et pourtant, c'est quelque chose qui a une valeur économique nulle, je pense que c'est quand même une, une, presque nul. Et je pense que ça une, ça pose une réflexion philosophique importante sur ce que nous sommes et ce dont nous disposons, alors que dans d'autres pays, les gens paieraient euh, des sommes euh, folles, et payent parfois des sommes folles, pour avoir accès à cette, à cette ressource.